Je m'appelle Geoffroy Depénard et je suis auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse. J'ai décidé de faire des contes détournés pour euh, correspondre à ma réputation. Dans, de m'entendre dire que je faisais des contes détournés alors que je n'en faisais pas, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'avant j'avais fait « Le loup est revenu »,« Le loup sentimental euh, »,« Le déjeuner des loups euh, ». Et dans tous ces personnages, on voyait effectivement euh, « Le chaperon rouge »,« Pierre » de « Pierre et le loup ». Mais ce n'était pas des contes détournés, c'était des, des contes, des histoires originales dans lesquelles intervenaient des personnages de contes. Mais un conte détourné, c'est vous reprenez la structure du conte et vous la réécrivez à votre... À votre sauce. Un des premiers critères, c'était que je n'aimais pas du tout l'histoire du chaperon rouge, je m'énervais. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait confondre euh, sa grand-mère avec un loup ou, ou le loup avec sa grand-mère. Pour moi, elle, soit elle était terriblement myope et à ce moment-là, il aurait fallu lui, lui, lui donner des lunettes, ou, je sais pas, ou bien elle était idiote. Ça, donc j'avais du mal. Donc je me suis dit, mais euh, je vais écrire cette histoire euh, avec une vraie petite fille. La morale de, de l'histoire originale, c'est quand même de dire aux filles, euh, surtout, ne prenez pas d'initiative, ne faites rien d'autre de, de, de, de, que d'écouter, Et voilà, sinon il vous arrivera des bricoles en fait. Et moi je suis très très content d'avoir fait un livre, au contraire, la petite fille, elle n'a pas peur, elle fait les choses. C'est pour ça que j'ai voulu absolument conclure sur le fait que cette histoire l'avait frappée de telle façon qu'elle qu était devenue un médecin euh, de renommée internationale. Le loup, dans mes histoires, c'est terrible parce que c'est... En fait, j'aime beaucoup ce loup et je lui fais subir des choses atroces. Il ne mange jamais de viande. C'est quand même terrible pour un... Loup. Je crois qu'il faudra un jour que je fasse enfin, une histoire où, où il est un peu successful pour parler un peu franglais parce que là, c'est vraiment un, un loser. quoi, Donc, euh, ça va pas. Mon objectif quand je fais un livre, je veux que tout le monde s'amuse, que les parents s'amusent aussi beaucoup, parce que euh, c'est ça qui fait qu'ils les lisent bien. L'adulte lisant une histoire à, à l'enfance, c'est ça dont je me souviens de quand j'étais petit. Je ne me souviens pas forcément des livres, mais je me souviens de ces moments-là. Ça contribue énormément au, à, à créer des souvenirs impérissables. Ma mère nous lisait des histoires et mon père nous racontait des histoires qu'il inventait, lui. Il les inventait quand on allait à l'école et il euh, nous déposait euh, devant l'école en nous disant euh, la phrase rituelle, la suite au prochain numéro.